La haie de graminée que j'ai de ce côté là et que je vais devoir couper tailler voilà donc euh, c'est le matériel que je vais utiliser pour euh, pour tailler tout ça donc euh, c'est un taille et euh, sans fil donc euh, c'est vraiment très pratique parce qu'un un taille et le fil c'est toujours très gênant celui-ci, je l'ai eu sur Amazon, il n'était pas très cher, en fait euh, il fallait acheter au départ le pack avec une batterie plus le chargeur et euh, donc euh, les batteries euh, durent à peu près euh, 20 minutes 20-25 minutes je crois et on les recharge en 30 minutes, à peu près 30-35 minutes, Donc, euh, ce qui est pas mal, hein. c'est assez rapide donc euh, voilà, j'en ai acheté une deuxième euh, pour pouvoir euh, travailler plus longtemps et euh, j'ai aussi euh, Compatible avec ces euh, batteries euh, Le, le coupe-bordure en fait Un petit coupe-bordure euh, aussi euh, euh, Qui fonctionne avec ces batteries Et qui est vraiment très pratique euh, de, euh, Qui fait toujours un peu de bruit Mais beaucoup moins qu'une thermique euh, Qui est beaucoup moins lourd Donc euh, voilà, je vais utiliser ça pour euh, Pour tailler euh, Tailler mes graminées Je vais faire la même chose avec mes bambous Donc j'ai d'autres graminées euh, qui se trouvent euh, Près de près de mon jardin, donc euh, je vais les tailler aussi. Et euh, oui, à terme, euh, j'aurai euh, mes bambous euh, que je couperai aussi avec ça. Donc c'est bon, euh, vraiment très bien. Voilà, donc on voit le résultat de la coupe d'un seul graminé, la brouette est pleine, et on s'aperçoit qu'il était temps de s'y mettre. Euh, mal, malheureusement avec le mauvais temps, euh, c'était pas possible avant, il a neigé plus, euh, il fait encore très froid. Normalement il devrait y avoir du soleil, mais bon, apparemment c'est pas encore pour tout de suite, donc, euh, donc je vais me dépêcher de, de terminer tout ça je pense que j'en ai pour un moment à tout à l'heure donc on voit un petit peu euh, bah le travail que j'ai réussi à faire pour l'instant donc euh, j'en ai fait 2, 3, 4, 5 et un petit, ça fait 6 on va dire une demi-heure donc euh, je dois arriver à la fin de la, de la batterie là la première était un peu dé, était déchargée en fait, donc je l'ai remis en charge, donc j'espère qu'elle va être rechargée, sinon je m'arrêterai, j'attendrai euh, 10 minutes, et je recommencerai. Donc, euh, on voit quand même que l'aspect de, des graminées quand ils sont secs et taillés, euh, ça ressemble beaucoup à de la paille en fait, euh, c'est un petit peu plus dur euh, que de la paille peut-être. Ça dure aussi peut-être plus longtemps, du fait que ça se désagrège moins vite parce que j'en ai encore de l'année euh, euh, que j'avais mis sur ma butte euh, qui ne s'est pas désagrégée euh, complètement donc euh, je pense que euh, voilà, comme euh, j'ai des problèmes pour euh, obtenir euh, facilement de la paille en bottes euh, je peux en avoir en bobine mais euh, c'est des bobines énormes qui font 2 euh, à 3 mètres de diamètre je pense qu'elles font 3 mètres même donc en fait euh, ben, oui. j'essaie de, de vraiment être autonome euh, sur la sur la couverture du sol, donc euh, l'avantage des graminées, c'est que vraiment ça donne énormément de matière sèche quand quand on les taille donc euh, voilà, il y a vraiment il euh, y a vraiment de quoi faire et euh, j'en j'ai ai encore euh, voilà, j'ai encore euh, mes, euh, mes bambous que je taillerai aussi, qui sont pas secs, mais qui se dessècheront sur place donc euh, voilà, et j'ai encore là-bas euh, d'autres graminées euh, dont je vous parlerai plus tard donc, euh, donc voilà, c'est euh, il euh, y a vraiment quoi faire. C'est assez lourd quand même euh, cet outil, euh, parce qu'on porte quand même la, la batterie, mais bon, c'est vrai que c'est quand même assez maniable. Euh, ça, ça va, c'est bien, et vraiment, euh, bah, je me dis que vraiment, il fallait vraiment, euh, il fallait vraiment le faire, parce que là on voit que ça devient vert euh, par endroit, donc là il faut, faut vraiment que je fasse ça rapidement. Sinon, ça va, ça va retarder un petit peu, ça serait dommage, ça, sera, ça va retarder la, la pousse. Donc euh, voilà, Donc je continue, une demi-heure, j'espère que la batterie est chargée, et euh, bon, j'espère faire au moins ce côté-là, euh, on va voir. Voilà, donc je continue à avancer, là, euh, en fait, j'en ai coupé à la base, et plutôt que de les couper des, euh, sur le, le graminet lui-même, au fur et à mesure en fait euh, je les ai posés par terre et en fait je vais les couper en, en rondelles en fait je vais vraiment euh, les saucissonner à, à terre en fait je vais couper à terre ça va pas plus vite mais euh, voilà c'était plus facile à certains endroits alors une, une chose que vous devez vous demander c'est comment est-ce que je sais que je dois, dois m'arrêter alors en fait en principe je laisse à peu près entre 15 et 20 cm à partir du sol euh, en fait euh, je m'arrête quand je commence à avoir un peu trop de verre donc euh, voilà là on voit il y a quand même pas mal de verre donc là euh, voilà je vais peut-être leur couper un petit peu quand même mais bon voilà donc les autres euh, voilà donc j'ai presque fini il ne me reste plus que 3 voilà 3 à faire et ça sera bon de ce côté là à tout à l'heure euh, bah, je viens de terminer j'ai rangé euh, une partie de mes outils voilà il me reste ma, dé... ma mon tailleux à ramasser et mon râteau et voilà donc c'est pas mal euh... je pense que j'ai dû mettre deux... une heure et demie une heure et demie je pense deux heures maximum une heure et demie je pense donc euh... j'ai la même chose à faire demain plus ceux qui sont là bas euh, le jour 2 j'ai encore euh, toute cette euh, cette allée de graminées à couper. Donc je vais chercher mes outils et, euh, et je m'y mets. À tout de suite. Donc euh, je prends un petit moment pour vous montrer en fait euh, que j'ai coupé euh, des graminées à la base et que j'en ai fait un petit fagot que je vais saucissonner. En fait je m'aperçois que au niveau de temps ça doit être... Euh, à peu près identique peut-être un petit peu plus rapide mais moins à peine je pense euh, la différence en fait c'est que en faisant comme ça j'économise ma batterie donc euh, je vais pouvoir travailler beaucoup plus longtemps sans avoir à recharger euh, mes deux batteries donc euh, voilà vous allez voir euh, la rapidité avec laquelle euh, j'arrive à faire ça voilà donc euh, voilà, ça va assez vite en fait et euh, sur les sur les tailleux, enfin les débroussailleuses, tous les appareils à, à batterie ce qui prend le plus de temps, ce qui décharge le plus la batterie c'est de s'arrêter et de re reprendre en fait alors que quand on, on l'utilise en continu la batterie dure beaucoup plus longtemps je reprends un petit peu mon souffle parce que c'est un petit peu dur euh, d'être accroupi comme ça donc là en fait euh, c'est la taille de 3 graminées en fait, là, l'équivalent de 3 graminées donc euh, je pense que je vais continuer comme ça, ça sera beaucoup plus euh, efficace voilà, à tout à l'heure euh, bah, je viens de terminer là donc comme vous le voyez, voilà donc j'ai pu couper Court, parce que de ce côté-là, apparemment, ça ne s'est pas développé de la même façon que de l'autre côté, qui était plus exposé au soleil, sans doute, et qui a réchauffé plus vite les pieds des graminées, je pense. Donc, euh, donc voilà. En fait, la méthode de taille à terre, bah, c'est pas si mal. En fait, c'est vrai que c'est relativement rapide. Euh, J'ai pas encore fini ma, ma première batterie, qui était déjà à deux crans au lieu de trois initialement. Ah, parce que j'avais déjà utilisé hier et, euh, et c'est tout. Donc là, je vais pouvoir me diriger vers euh, les graminées du, du potager pour les tailler. Donc euh, voilà, on voit un petit peu ce que, ce que ça donne. Bon, c'est pas. Il y en a des plus ou moins grands. Il y a un peu d'herbe dedans. Donc, globalement, en fait, euh, je les ai taillés à tous les 10 cm environ. Donc euh, pour voir un petit peu la longueur. Euh, euh, bon, des fois, c'est pas forcément super bien taillé à chaque fois, hein, mais euh, au pire, je pourrais les, les casser euh, si vraiment je vois que ça me gêne quand je les poserai, mais euh, bon, euh, ça a l'air euh, plutôt bien. Euh, voilà, vous, vous, vous verrez encore d'autres vidéos que j'ai prévu de faire euh, prochainement. Donc euh, là, je me concentre sur les graminées et je pense que j'enchaînerai sur, euh, sur la, la, le déchiquetage voilà de mon tas de de mon tas de branches là j'en ai vraiment beaucoup donc euh, bon voilà il y, y a de quoi faire hein. donc pour ranger tout ça et puis préparer ça pour pour mes bacs pour euh, couvrir mes bacs c'est plus pratique euh, avec des copeaux de bois qu'avec qu de la paille sur les bacs donc euh, ça pour mettre au sol c'est très bien mais, euh, mais mais dans les bacs ça va pas du tout enfin, je me suis aperçu que ça allait beaucoup moins bien que les copeaux. Euh, une petite vue sur les graminées côté potager. Donc euh, voilà, je viens de finir. Voilà. Et, et voici l'endroit où j'ai stocké tout ce que j'ai coupé jusqu'à présent. Donc voilà, je mets ça là parce que, en fait, je vais avoir besoin de cet espace l'abri à tomates que je veux faire l'abri convertible en, en serre donc euh, donc là je suis en train de travailler sur les plans et, euh, et je vais commencer à, à planter la structure euh, d'ici euh, je pense peut-être 15 jours trois semaines maximum et au bout là bas je vais aussi retourner pour la dernière fois le terrain euh, je sais pas encore ce que je vais mettre Bon, j'ai un motoculteur donc euh, je vais le faire une fois et ensuite euh, j'aurai plus à y toucher. Donc euh, voilà. Donc Voilà, il me reste tout ça à mettre. Donc euh, je vous mettrai la description dans la vidéo de, des graminées que, que j'ai mis dans mon jardin. Euh, certains d'entre vous sont peut-être allergiques, mais euh, en fait ceux que j'ai mis euh, ne sont connus pour ne pas euh, déclencher d'allergie. Donc les graines en fait sont très lourdes, ce qui fait que contrairement à d'autres graminées, avec le vent, elles ne s'envolent pas aussi facilement. Donc il euh, n'y donc a pas de souci. Moi-même je suis allergique donc, euh, et, et j'ai pas eu de problème jusqu'à présent. Donc euh, Je fais toujours attention quand je les approche de moi, quand je les ramasse, mais il n'y a pas de, de souci euh, d'allergie avec, avec cela. Donc euh, voilà. Donc bah écoutez, euh, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, euh, et ben mettez un petit pouce en l'air. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Euh, voilà, comme ça vous me suivrez dans, dans mes travaux du, du jardin. Là, je vais en avoir quelques-uns euh, prochainement. Donc euh, attendez-vous à avoir une autre vidéo euh, d'ici quelques jours, une semaine maximum je pense. Donc euh, voilà, à bientôt